Salut à tous et bienvenue sur Naughty Dog Mag pour un nouveau dog news concernant le film Uncharted. Et malheureusement, comme beaucoup trop souvent, toutes les informations concernant ce film sont en général assez mauvaises. Puisqu'aujourd'hui, on apprend par l'intermédiaire du site Variety que le film est une nouvelle fois reporté. Prévu pour le 5 mars 2021, puis le 8 octobre 2021, avancé au 16 juillet 2021 et reporté au 11 février 2022... On apprend aujourd'hui que le film Uncharted subit un nouveau report d'une semaine pour être fixé désormais au 18 février 2022 et rien ne semble indiquer que cette fois ce sera la date définitive puisque ce nouveau décalage est la suite logique des autres reports de Sony Pictures liés au Covid-19 comme Venom, Let's Beat the Carnage ou Resident Evil, Welcome to Raccoon City. Ce sont donc pas moins de 5 dates de sortie différentes qui ont été données pour ce film en l'espace d'une année et on espère vraiment que cette fois ce sera la bonne. Pour rappel, le film Uncharted est le premier projet de PlayStation Production en collaboration avec Sony Pictures. Deux autres projets sont actuellement en cours de développement avec la série The Last of Us et le film Ghost of Tsushima. Nous reviendrons très prochainement sur l'histoire du film Uncharted avec toutes les informations connues à ce jour toutes les images distribuées à ce jour et toutes les péripéties autour de ce film qui a été annoncé il y a plus de 10 ans, qui aura connu plus de 6 réalisateurs différents, qui aura été mis en stand-by plusieurs fois, rebooté. Bref, de grosses difficultés pour ce film qui aura mis autant de temps qu'une quête au trésor de Nathan Drake pour arriver, voire même beaucoup plus. Mais on va vous parler de tout cela en détail prochainement sur notre site et sur notre chaîne YouTube. Alors n'hésitez pas à lâcher un petit like, un partage, un commentaire.